je n'arrive pas à avoir d'orgasme, que faire Aujourd'hui, je réponds à toutes vos questions sur l'orgasme et sur que faire quand on n'arrive pas à avoir un orgasme que ça bloque. Quand on n'a jamais eu d'orgasme de sa vie, c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions, tout le monde parle de l'orgasme, ça a l'air d'être ce truc génial, et nous on n'en a pas fait l'expérience. Et donc on peut se poser plein de questions, se sentir peut-être même pas normal et se dire bon en fait comment est-ce que je fais pour y arriver à cet orgasme Alors non, pas forcément, euh, ça peut arriver à tout moment, c'est pas parce que ce n'est pas encore arrivé que ça n'arrivera jamais. Moi j'ai plein de clientes qui n'avaient jamais eu d'orgasme de leur vie à 40, 50, 60 ans qui ont eu leurs premiers orgasmes euh, après avoir juste réussit à bah, peut-être débloquer ce qui a bloqué ou approcher la sexualité différemment. Donc si une chose est sûre, c'est que c'est complètement possible de découvrir l'orgasme à tout âge et à tout moment. Alors l'anorgasmie, c'est la, la communauté scientifique et médicale qui aime bien poser des diagnostics. Globalement, juste anorgasmie, ça veut dire pas d'orgasme. Est-ce qu'on est obligé de poser un label et surtout un diagnostic sur notre situation Moi je trouve que ça aide pas forcément. Ça veut juste dire qu'on voilà, n'a pas d'orgasme, ça veut encore une fois pas dire qu'on n'aura jamais d'orgasme. Et d'ailleurs je, je connais euh, une femme qui a été diagnostiquée une orgasmique. C'était aux états unis et les médecins lui ont dit à 20 ans, mais en fait non, vous n'avez jamais eu d'orgasme, vous n'en aurez jamais, votre corps n'en est pas capable. Euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est une des femmes les plus orgasmiques que je connaisse. Elle a fait le chemin de travail personnel sur elle-même, sur sa sexualité. D'ailleurs, c'était une de mes profs dans mon cursus pour apprendre à devenir sexothérapeute. Donc, c'est pour dire à quel point ce diagnostic, ce mot, il est assez vite de sens à mon regard. Ça peut être chouette de dire que euh, bah, c'est peut-être quelque chose qui ne nous est jamais arrivé ou qui est compliqué pour nous dans le sens de lâcher la pression. Euh, mais attention, il y a deux expériences très très différentes. Il y a, euh, tu sais, j'ai un peu un problème, j'arrive pas à avoir d'orgasme, mais le prends pas pour toi, c'est pas grave, c'est juste moi qui ai un problème, euh, euh, c'est pas grave, peut-être qu'on fait pas ça. Ou deuxième option, de juste dire, tu sais, j'ai pas un orgasme très souvent, euh, pour moi, Parfois si j'en ai un, c'est ok, si j'en ai pas, c'est aussi ok. Ça veut absolument pas parler du plaisir que je ressens. Euh, et j'ai pas envie que l'orgasme ce soit un but. Si ça arrive top, si ça arrive pas, euh, bah pas de soucis en fait. Donc on peut en parler, mais pas en mode déclaration excessive des doigts, où on se sent obligé de dire tous les trucs pour rassurer, pour tout ça, pour anticiper les problèmes. Parce qu'au final, on sait même pas si c'est un problème ou pas. Et peut-être qu'en en fait, on va en avoir à des orgasmes avec ce partenaire-là. Donc, moi, je serais d'avis de ne pas créer un problème de quelque chose qui n'en est pas encore un. Et de s'autoriser l'espace pour vivre l'expérience qu'on va vivre avec ce partenaire-là. Sans décider au préalable si on va avoir des orgasmes ou pas, déjà parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'intimité avec ce partenaire. Après, on peut en, on peut en parler, mais. Euh sans, sans en faire un truc anxiogène en fait. Je pense que c'est vraiment ça le truc important. Ça veut dire que bah, notre corps connaît le mécanisme de l'orgasme, mais qu'il bah, y a quelque chose au niveau relationnel qui fait qu'on ne peut pas complètement lâcher pour y arriver. Et donc, moi ça m'interpelle à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pleinement en sécurité de quoi est-ce qu'on a besoin pour euh, pouvoir lâcher prise Et donc, ça peut être dans la relation, mais très souvent, j'ai des femmes qui me disent « Mais en fait, euh, je me sens complètement en sécurité avec mon partenaire, je lui fais confiance, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il est hyper respectueux, et pourtant, j'arrive toujours pas à avoir un orgasme. » Quand je parle de sécurité, c'est pas forcément dans la relation, c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Peut-être qu'on a vécu un abus. Peut-être qu'on a un traumatisme lié à la sexualité ou pas. Peut-être qu'on n'a jamais appris à être présent dans des sensations très intenses. Donc, j'ai pas de réponse magique à vous donner sur une vidéo sur Internet. Par contre, je peux vous dire que c'est toujours intéressant de venir creuser sur le sentiment de sécurité intérieure, sur nos expériences passées, sur notre expérience avec le fait d'être complètement hors de contrôle, sur la vulnérabilité. Et on peut y découvrir des très très belles choses. Je poserai des questions. Qu'est-ce que t'aimes Qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce que tu désires Je pense que c'est facile de... C'est sûr qu'on peut se sentir blessé, insécurisé, stressé par la situation. Et c'est là où ça va être facile de tourner l'attention vers soi je ne fais pas bien, je suis pas assez bien, ou peut-être qu'elle n'a même pas assez, ou je ne fais pas correctement. Mais du coup, notre attention est centrée sur nous. Si on sait qu'elle a eu des orgasmes avant, et que peut-être même avec d'autres personnes, mais pas avec nous, moi je poserai des questions. Et pas en mode, qu'est-ce qu'il faisait que moi je ne fais pas, mais plutôt en mode, qu'est-ce qui te ferait plaisir De quoi est-ce que tu as envie Comment est-ce que je peux te caresser différemment et de venir vraiment apprendre à écouter son corps plus pr profondément. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément une question de technique plus qu'une question de connexion. Quand on se concentre trop sur le comment faire sur la technique, on, on perd la connexion avec l'autre et l'intimité. Et peut-être que c'est juste ça qui fait que tu n'arrives pas à lui donner d'orgasme. Parce que tu te concentres sur la technique, sur le lui donner un orgasme, et tu perds le contact avec son corps. Tu perds la vulnérabilité, l'intimité du partage. Et, et du coup, peut-être à un moment où elle aurait besoin que tu ailles plus à droite ou plus léger ou plus fort, tu n'entends pas l'information parce que tu es dans la technique. Donc, moi, je poserai des questions, je communiquerai. Moi, ouais, j'apprendrai à, à mieux écouter et à, et à harmoniser avec son corps euh, pour amener plus de, de tendresse en fait, et de jouissance, pas au sens orgasme, mais au sens joie dans l'intimité avec elle. C'est pas parce qu'elle a pas encore eu un orgasme avec toi qu'elle va pas en avoir. Et, et justement, tu sais, je me dis, parfois quand tout flotte et quand tout va euh, suffisamment bien, on se pose pas les, forcément les questions pour aller vraiment en profondeur. Et le fait que ça marche pas tout de suite, magiquement, ça veut pas dire que ça va pas être la plus belle relation du monde. Parfois, justement, quand on a un peu de difficultés au début, ça permet d'aller encore plus loin et encore plus profond dans la relation. Donc. À utiliser. Dites-moi si mes réponses vous ont parlé, inspiré, est-ce que ça vous a plu Où est-ce que vous en êtes vous avec l'orgasme Est-ce que ça bloque Est-ce que c'est fluide Est-ce que vous aviez du mal à en avoir et maintenant c'est tout ouvert Comment est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui se passe pour vous euh, Vous pouvez laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous, euh, abonnez-vous, c'est un super soutien pour moi et ça vous permet de rien manquer des prochaines vidéos que je vais partager. Et je vous invite à télécharger mon ebook qui est gratuit. Ça s'appelle Un nouveau regard sur votre vie sexuelle et qui permet d'aller encore plus loin dans la découverte de la sexualité, d'une intimité libre, riche et épanouissante. À très bientôt!